Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors aujourd'hui nous voilà sur l'Endurance Trail des Corsaires à Saint-Malo 94 km Bon là, tu vois il fait jour, il fait beau Mais ça n'a pas commencé comme ça parce que là je suis au 30ème km Donc je te ramène au départ, c'est parti Bon les amis, c'est la guerre, il pleut, il y a du vent, et en plus, je suis avec un groupe là, on est perdu. plus de balisage, alors bah, c'est le jeu, hein. on a la tête dans le guidon, Pff, on garde nos pieds, donc on a dû rater tout un balisage, voilà, on va essayer de retrouver le chemin. C'est bon, on a retrouvé le chemin, donc c'est euh, bah, une petite boucle cadeau, on a dû perdre 2-300 mètres, pas plus. Rien quoi. Une broutille Merci. Merci. Merci. que ça glisse un peu. Bon, voilà, il fait beau, il pleut pas, il fait jour, moi j'ai un coup de barre, mais bon ça va, par contre j'ai plus rien à manger, et je fais un test là, c'est de courir euh, sans montre, donc euh, c'est un peu bizarre en fait de pas savoir où t'es, de pas savoir où combien de temps il te reste, enfin, de kilomètres il te reste avant le prochain ravito, et c'est pas hyper pratique en plus quand t'as... Quelqu'un qui te suit, tu je sais pas où t'es. On est obligé de demander. En enfin, bref, t'es un peu chiant. Je crois que je le ferai pas. Voilà. Allez. Ouais, il est dur quand même. Hein. Ouais. Bon, en fait, c'est pas que du chemin côtier. Il y a plein de, de passages en sous-bois comme ça avec des montées, descentes, montées, descentes. Mais c'est très sympa. Vraiment en pleine nature. Ça y est. Et je pense qu'un montagnard, là, il pèterait les ponts. Il ouais. commence à monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Quoi devenir fou ça quand t'es habitué à faire que monter ou qu'elle descend ou qu'elle monter c'est ça qui est exigeant sur ce trail. Allez, A bientôt le radicto. Merci. Fait, Merci. Je voudrais profiter de cette vidéo pour remercier euh, les accompagnateurs. Vrai, on remercie souvent les organisateurs, les bénévoles, enfin, un travail formidable, c'est clair, mais euh, les accompagnateurs, c'est quand même des gens euh, qui aiment leur, euh, leur conjoint, leur ami, leur, euh, leur fils, leur mari, leur, euh, je sais pas quoi. Parce que pour venir par tous les temps euh, aider quelqu'un qui pue et qui, qui t'engueule parce que t'as mis la poudre rose à la place de la poudre bleue. Dans le flacon de droite, il bah faut, euh, faut quand même en vouloir. quoi. Donc merci beaucoup à vous tous les accompagnateurs. Vous nous rendez un fier, fier service. Sans vous, ce serait quand même une autre expérience. Et vous nous rendez la vie beaucoup plus facile. Donc merci beaucoup à vous. Voilà, encore une fois, merci. Allez, on continue. Bon, faut se rendre à la je suis pas très bien. Je cours, mais je me fais doubler par la terre entière. Regardez tout ce qu'il s'est doublé. Ils viennent tous de me doubler. Encore il y en a d'autres Pourtant je cours, mais visiblement pas assez vite. Pour être au niveau. Bon bah, c'est grave Une petite fraîcheur. D'accord. Comme si il n'y en avait pas assez. Bon les amis, je suis cuit comme je suis. J'ai rarement été cuit. J'ai mal aux jambes. Et ça fait euh, je sais pas 4 km peut-être que je marche. J'ai encore euh, peut-être un ou deux kilomètres là avant euh, Ravito. Je vais prendre une grosse grosse pause en espérant que, que ça me requinque mais j'ai du mal à y croire. Allez. De terre. La, la graine ça vite à la, à la fête. Oh la merde. Ah putain, juste avant que j'arrive, le truc est là-bas. Merde. Oh le con J'avais qu'à bouger le cul aussi. Putain. Ah, l'enfer. Allez, c'est reparti. Bon, je pas rester si longtemps que ça finalement, et comme vous l'avez vu, c'est un peu l'enfer. C'est toute petite, il y a beaucoup de monde. J'ai mangé, <coughs> j'ai mangé mon assiette de pâtes, et puis je suis reparti. Voilà, j'ai la caille, forcément. Tremper, vent. On va essayer de courir quand même pour se chauffer. Allez, go. Dis-toi que là, je suis à fond. du Plaisir, je suis au level 100. Là. Ah là, la misère, et voilà, parti. Dernière ligne droite, je fais un petit casse-dalle saucisson. Voilà. Il y avait quand même beaucoup moins de monde que dans l'autre habitus, c'était quand même plus chouette pour se poser. Voilà, voilà. Allez, dernière ligne droite de 20 km. Ça va être lourd. C'est bon. n'ira jamais cette partie. Voilà. On va voir l'info là. Reste 7 km. 7 km. Bon. Bien. Là je commence à avoir des ampoules. Ça faut du joueur en mode tortue. Oh faire Bon et bah ben, je pensais pas mais. Je vais devoir remettre la Gollum C'est dommage parce que je pensais vous filmer des, des images de Saint-Malo mais dans, dans le jour mais bon dommage, j'avais qu'à me bouger le cul après tout voilà Allez c'est reparti pour la nuit Dommage que je puisse pas vous montrer la beauté de cette ville de pirates. On est sur les, euh, sur les remparts et c'est juste magnifique. Quand tu penses que maintenant, pour construire une maison, mettre 4 mois, mais elle dure 6 semaines, obligé de faire revenir le plaquiste les deux, tous les deux jours. Et eux, ils ont construit ça il y a, il y a 10 000 ans, enfin j'en sais rien combien de temps Et c'est hyper beau, ça tient toujours, j'adore. Apparemment ah ouais, il y a une autre course qu'on croise. Alors, de bien, je oui, oui. Voilà, toujours des objectifs un peu fous, après 94 km, on porte tes enfants et il rien de mieux, voilà, bravo, bravo à voilà. Encore un grand, grand, grand merci à tous pour vos messages de soutien, d'encouragement et de félicitations, ça m'a fait extrêmement chaud au cœur. Mon prochain trail, ce sera le trail de la pierre qui tourne et ses 87 km qui aura lieu le 29 mars, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir cette vidéo. Mettez également un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo de débriefing pour avoir mon avis global sur cette course et voir ce qui a été, ce qui a moins été, selon mon avis et mon point de vue. Moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était François, bye bye